Bonjour jeune étudiant, tu as déjà épuisé ton stock de radis noir et de jus détox Tu as peur des aiguilles, mais tu aimes le voyage parbleu, tu es décidément au bon endroit Cette fois-ci, je vais te parler de santé. Ton bien-être, c'est l'objectif numéro un du service santé des étudiants. Tu es malade, tu souhaites te faire vacciner, tu as besoin d'un certificat médical, tu souhaites une contraception, un suivi gynéco, où tu as juste quelques questions à poser, hop hop hop, avec le service santé des étudiants, les consultations sont gratuites Mais ça ne s'arrête pas là Tout au long de l'année, une équipe est à ton écoute pour te soutenir et t'accompagner, quelles que soient tes difficultés. Des professionnels à ton service qui œuvrent pour ton équilibre. Gratuitement, ils peuvent te proposer des entretiens avec un psychologue, t'aider dans l'arrêt du tabac, t'aider à te relaxer avec des séances de sophrologie, te former au premier secours, te conseiller et te suivre sur le plan diététique. On y propose même des cours de cuisine Et quand il n'y en a plus, il y en a encore Le service propose aux étudiants des bilans de santé et de prévention. Il est présent sur les campus de Rennes et de Saint-Brieuc et assure également des permanences hebdomadaires à Saint-Malo et à Lannion. Parce que ta santé, c'est ta réussite. Et comme disait un ami à moi, le travail c'est la santé Tu vois où je vais en venir, hein, jeune étudiant Allez, à très bientôt